C'est la, la dernière vidéo. C arrête, on va encore faire une vidéo. Mais tu dois bien voir. Oui, je vois. Tu vois bien ce que je fais. Attends. Voilà, je vois bien. T'es en train de tuer la vache. Ouais. C'était ça, Islam Ouais Il y a un mouton Et... mort. Où? Tu vois là. Oh la pauvre! Islam, ah oui tu as tué, tu es en train de tuer la poule. Oui? Voilà. Bah voilà, je et vois bien. Surtout n'oubliez pas que vous devez aussi vous abonner à mon ilok. E ilok, e c'est quoi ilok? E Tiktok. Donc... Ah, oh, no. oh, no. ah. Oh non. Ah, ah, no, no, no, no. Oh non. Oh non, non, non, non. Oh non. Oh non. Oh non, non, non, non. Attends, il n'y a pas de <rire> bouton pour remonter les gars. Bon bah je vais mourir, je vais mourir. Mais j'avance dans le vide. La part pas de monde pour me tuer. Pourquoi c'est gris C'est normal. On est moins bien. Oui. T'es une en train d'avancer là. Oui, avec la tête en arrière. Ah oui. Salut mouton, tu veux moutonner Tu veux Tu vas tuer la mouton, le mouton. C'est quoi Lève toi lave ta tête Lave la tête de. Non lève la tête de du, Pourquoi du jeu. Parce Pourquoi que j'ai vu un truc qui est bizarre. Mais non, je l'ai. Oui. Ah d'accord. Oui, une petite plaque d'eau, je me lave. j'ai plein de boue Et les amis, si je vous disais que j'étais un hacker. C'est quoi un Personnage. C'est un hacker et j'ai même le masque. C'est quoi un coeur hacker hacker hacker, hacker. Hacker, hacker, hacker, hacker. Oh qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris un bug. C'est parti. Les amis, je vous dis, si je tombe dans la lave, je pète un câble. Mais j'ai pas de câble. T'as pété, un... ben, pété un câble. pété là. péter. un câble. Je vais un câble. Péter un câble. Oh non. Péter un câble. Un oh, spanner Un oh, spanner What Je veux pas avoir de régner moi Oh je suis sauvé Pétain câble, pété, pétain T'es pas drôle, Yasmine Pétain. Non mais je vais m'énerver, Yasmine Ah oh, c'est pas vrai. pas eu besoin de garder attends tu vois toujours oui je vois comme ça mais les amis je viens justement rendre compte mais en fait c'est même pas en besoin et je me rendre compte alors juste pour vous prévenir c'est ce cette vidéo elle est Bien pour les enfants. Cette vidéo pour moi euh, moi. je parle des abonnés. Ah, pas moi C'est pas juste. Et tu peux la regarder, bien sûr. Bah voilà. Sinon pourquoi j'aurais créé cette chaîne Pour rien. Aïe. Des poissons. Des poissons. J'ai rien vu. Mal, euh... <coughs> Alors, juste pour prévenir, c'est vous aussi. Vous avez oh. ce Minecraft, vous pouvez choisir un coeur à coeur ah, un coeur. Oui, le personnage que j'ai, oui, je sais Parce que la coeur est très stylé. Je vous le dis, je vous conseille très bien de le prendre je crois pas que ça a été. ok je suis en train d'aller quelque part sans en vouloir envie mais je vais continuer blague, hein? comment on fait pour l'arrêter après tu me dis d'arrêter je, je dirais pas d'arrêter la vidéo s'arrêtera tout seul pourquoi j'ai alors je suis vraiment désolé mon... mon jeu des fois il va se mettre à laguer. je suis vraiment désolé parce que ça s'arrête jamais là, oui, parce que ça dure longtemps. Mais il a dû faire euh... Euh, alors, les amis, j'ai dû faire, Alors je sais pas ça. Et attends, c'est quoi qu'il faut? Ah oui, je faut que je fasse un coffre. Non, je m'en fous du coup. Oh, des, des bottes. Tiens, elle veut me faire des bottes. Alors, les amis, je me f... je me fais une pioche. Une hoche. Une Et une épée. Et ça. Téo. Téo. Alors, juste pour vous rassurer, c'est pas le vrai... Man... Bah, c'est le vrai Minecraft. Mais c'est le Minecraft sur ordinateur euh, laissé. Je, je, je teste laissé, même si j'ai le jeu sur la Switch. C'est bien du faire. Donc, euh... Vous pouvez essayer l'essai gratuit sur euh, ordinateur. Sur Switch, euh, bah vous. Islam, achetez... ça à zéro et c'est eh. bien. What Les amis, il y a un trou. Non mais un trou qui a fait. Effet... Ok, c'est un piège. Bon bah. On a plus qu'à attendre des monstres. Moi et moi, je me fais un coffre. Hop, euh, euh, je veux dire. Un four. La la la la la la la la la la la la la la la je veux bloquer l'eau what mais c'est quoi ça du silex ah ça fait ça qu'on se fait un bric mmh. qu'est-ce que j'ai fait euh... what the fuck euh... alors où est le truc là il faut que je bouge le euh... euh... je suis en train de marcher sur le ah, ah je suis en train de regarder désolé les amis parce qu'en fait comme mon jeu il bug comment ça je peux pas je peux pas le boucher les amis normalement moi normalement on peut boucher les trous dans Minecraft oh l'avait mal fait Et vous vous rendez compte que j'ai pas eu besoin de manger j'avance j'avance il fait le soir et en fait c'est grand je ne vais pas survivre il n'y a pas d'animaux il a pas de monstres il a pas mes creepers il n'y a pas d'underman je vais pas survivre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 cette lumière j'aimerais bien monter ah il y a... ya de la lave je suis en solo normalement Qu'est-ce qui se passe what les amis je crois que mon jeu a bugué parce que il n'y a pas de lave même pas oh, mais l'eau aller est... j'ai jamais monté alors les amis vous pouvez faire vous pourrez avancer Donc, là tout ce que je vais faire c'est monter de l'eau et en fait laisser tomber alors, je vous dis je m'ennuie à 100% il n'y a pas de monstre moi normalement je suis venu pour les monstres et pour l'aventure Et je vais péter un câble un champignon alors les gens je passe mon temps dans la... dans un trou je m'ennuie à mourir en chemin je ne vais pas survivre mon personnage va crever je ne vais pas survivre mon personnage va crever je ne vais pas sauver mon personne il' c'est ma pas. oh je te la rends prêt. Bon, les amis là j'ai assez de fer pour me faire une arme en fer et des armes en fer oh. là par contre je crois que ah, en... Mais qu'est-ce que je m'en fous de votre lap à la noix <rire> Égolet tu peux faire. Euh, non non non non j'ai rien dit, j'ai rien fait. What Elle coule pas What to fuck me Du fer. J'ai 18 fers Mais j'ai pas 18 ans pourtant <rire> Attendez, les, les amis, j'ai j'ai une idée, mais pas me brûler, par contre. Mon idée, c'est pas de me brûler. Ok, j'aurais dû me taire. Bonjour la lave. Au revoir la lave. Goodbye. C'est pas censé se mettre au feu. Je crois que j'aurais dû me faire un saut. Maintenant, on va revenir dans le noir, les amis. C'est parti pour une aventure qui okay, va s'ennuyer. Et c'est déjà un trou. Un... Pourquoi il y a des spanners de araignées pour tout là Je m'en fous des araignées. Il pue. Voilà. Je m'en fous de vos trucs à la noix, là. Et je casse votre coffre à la noix. Je me calme. Je ne vais pas criser. Attends, comment ça se fait que fait temps être... ok c'est que maintenant que ça se m'a boulé ok c'est même pas sur le bout. ok ok je me calme c'est juste un débilos bon. c'est juste débilos je me c'est juste débile